rien, c'est ça coule de source. Bien entendu, c'est Grand Junior. Grand Oui. Vous êtes d'accord. Je hein suis d'accord, Stella. Je suis d'accord. Donc mon cher euh, Grand Junior, tu es sélectionné euh, pour notre concours national ouais. Mais euh, lorsqu'on a gagné, on doit refaire un deuxième sketch en fin de soirée Est-ce que tu as autre chose Ah non, non, j'ai rien Non, bah, te... ah non, je rigole, enfin, j'ai quelque chose quand même Alors on applaudit Grand Junior ouais.